Les médias en parlent peu mais il figure, il et elle figure parmi les victimes de la crise du coronavirus. Les prostituées que l'on appelle officiellement les travailleurs du sexe ont beaucoup souffert durant le confinement et s'inquiètent pour leur survie. Pour en parler avec nous en direct, la représentante du STRAS dans notre région, le syndicat national du travail sexuel, Cybelle L'Espérance. Bonsoir. De quelle Bonsoir. manière la pandémie a-t-elle impacté les travailleurs du sexe concrètement pour les travailleurs et travailleuses du sexe qui exercent dans le secteur vraiment de la prostitution, il y a eu une baisse drastique d'activité qui a été ressentie déjà dès les premières semaines avant le confinement avec des pertes de revenus importantes. Et puis pour beaucoup de personnes, le début du confinement, ça a signifié donc un arrêt complet. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'il y avait des conditions préoccupantes, des pertes de logements, euh, et on a vu des problèmes d'accès, de, de, de maintien dans les logements dès le, dès le début du confinement. Et ensuite, au fil des semaines, bah, les gens qui reprenaient euh, à petite dose le boulot ne se que pour pouvoir s'alimenter euh, correctement, euh, étant donné qu'ils n'avaient pas de marge pour faire autrement. Il y a eu des contaminations, je crois. Hein, ça. Il y a eu des cas euh, parmi les travailleurs du sexe ah oui, ben, comme dans toutes les communautés ou tous les secteurs d'activité qui œuvrent avec le public, il y a eu des personnes infectées. Euh, difficile de savoir si c'est en lien avec euh, la sphère familiale, avec le travail ou avec euh, autre chose. On a tous été pris un peu par surprise, hein, comme le reste de la population. Et la plupart des travailleurs du sexe ont tenté de se protéger au maximum contre le coronavirus. Mais déjà dans mes collègues, moi, je sais qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été infectées. Et on sait aussi que notre communauté a, travaillé, a traversé plusieurs deuils euh, notamment chez Acceptesté, nos partenaires euh, de Paris, où il y a eu euh, deux décès euh, dus au Covid. Alors, il n'est pas toujours évident d'être déclaré dans cette profession et donc d'avoir un statut et d'accéder aux soins. Vous avez dû vous organiser et euh, monter une cagnotte, par exemple, pour subvenir aux, aux besoins de certains et de certaines bah – Effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà de pallier à l'aide de la plus urgence, donc la plus euh, alimentaire, justement le maintien dans les logements, euh, ça nous semblait être la base. Euh, on a sollicité le gouvernement, notamment via Marlène Schiappel, secrétariat d'égalité hommes-femmes, euh, qui a des crédits pour la prostitution, euh, qui sont inutilisés en temps normal, qui sont sous-utilisés depuis des années. Malheureusement, on a eu une fin de nous recevoir donc on s'est organisé, euh, bien entendu, pour la solidarité auprès de nos alliés, euh, de voilà de diverses associations euh, nous au, au STRAS au syndicat du travail sexuel on a mis en place une cagnotte on a pu aider donc avec 66 000 euh, euros qui ont été récoltés, euh, pas mal de personnes euh, notamment à distance mais aussi via nos associations partenaires qui font partie de la fédération parapluie rouge euh, qui elles voient des gens directement sur le terrain alors, le déconfinement maintenant est là, le problème n'est pas réglé, on le sait, le virus est toujours présent. Comment faire Est-ce que les travailleurs et travailleurs du sexe reprennent de l'activité Et n'est-ce pas dangereux Bah, Tout à fait. Dans le secteur de la prostitution, on a, on a des contacts assez étroits avec les gens. Euh, C'est vrai que... Tout va dépendre de, de chacune des situations. On a des, des personnes qui ont des réalités extrêmement diverses, extrêmement différentes. Il y a des personnes qui vivent au jour le jour, et qu'il faut aider absolument en payant des nuités à l'hôtel ou en, en, en donnant une aide vraiment urgente pour même les produits de première nécessité. Et on a d'autres personnes qui ont d'autres sources de revenus ou qui ont des économies conséquentes et ils vont être forcément plus résilientes face à la baisse de, de clientèle. Nous, ce qui nous fait peur, c'est vraiment toute la, la question des loyers impayés, la fin de la trêve hivernale qui arrive ça arrive on a des loyers impayés accumulés, euh, certains clients vont essayer d'en profiter. Euh, de, de, on le voit déjà de, de la vulnérabilité de la communauté. On, on a peur de voir une dégradation générale des conditions pour tout le monde. Après, ce que nous, on a toujours privilégié, c'est la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on va donner un maximum d'informations à notre communauté avec les recommandations qui sont données, notamment par nos, nos associations partenaires et les associations de travailleurs du sexe partout dans le monde qui se partagent ce genre d'informations pour donner un maximum d'outils aux travailleuses qui n'ont pas le choix de continuer à travailler dans ces conditions accumulées merci beaucoup pour ce témoignage si belle espérance je rappelle qu'il y a un site internet du syndicat du stras que l'on peut consulter pour avoir toutes ces informations sur ce sujet on enchaîne